Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Une excellente année 2018. Euh, tous mes voeux de bonheur, de réussite, professionnelle surtout, et surtout, surtout, mes voeux de santé, car sans elle, rien n'est possible. Alors aujourd'hui, c'est un autre genre de vidéo que je voulais vous faire. Je vais parler des termes ou bien des mots qu'on Associe euh, au nouvel. son Le 31 décembre, c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre. Alors c'est euh, la fête qui célèbre à la fois la fin de l'année en cours et le nouvel an. En Allemagne, par exemple, le réveillon commence euh, vers 19h-20h et euh, ça finit quand on fête chez... <rire> Et ça finit quand on fête chez les amis vers 1h 2h du matin. Quand on fête à l'extérieur, par exemple dans un restaurant ou dans une discothèque, on fête jusqu'au petit matin, jusqu'à 4h, 6h du matin, quand on est jeune, pourquoi pas. Quand les 12 coups de minuit sonnent, c'est-à-dire quand il est minuit, d'abord on, on compte les 10 secondes restantes jusqu'à la nouvelle année. Je pense que ça se fait aussi en France. On dit 10, 9, 8, etc. Jusqu'à minuit. Et là, euh, on se souhaite une bonne et heureuse année, et on se fait la bise, et puis on boit du crément. En général, en Allemagne, les gens boivent du crément. présenter alors ses vœux à ses amis, à sa famille, enfin à ses proches. Alors un vœu, c'est un souhait très vif de voir se réaliser quelque chose. Et très souvent, ce sont des vœux de bonheur, de succès dans tout ce qu'on entreprend et surtout surtout des vœux de santé comme je vous les ai présentés alors la nouvelle année c'est aussi l'occasion de prendre de nouvelles résolutions par exemple on dit cette année je vais arrêter de fumer ou bien cette année je vais manger plus sain par exemple mais souvent ce sont des résolutions qui restent vraiment au stade de la résolution, c'est-à-dire qu'une euh, fois cette décision prise, on ne fait pas vraiment grand-chose, Enfin, en ce qui me concerne. Hein. Alors il faut savoir qu'une résolution est une décision ferme qu'on prend avec l'intention de s'y tenir. Et euh, une dernière chose, comparativement à la France, en Allemagne, on a le droit, en tant que particulier, de tirer ses propres fusées de feu d'artifice. Euh, ça veut dire que si vous allez par exemple en Allemagne et que vous fêtez euh, par hasard la Saint-Sylvestre là, ne soyez pas étonnés de voir les gens dans la rue, par exemple vos voisins, en train de tirer leur propre feux d'artifice. C'est très sympa et euh, c'est convivial, c'est l'occasion aussi de se retrouver entre voisins, de discuter un peu. Voilà, alors je pense que c'est tout si euh, vous avez d'autres mots, d'autres expressions qui vous viennent à l'esprit concernant le nouvel an, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir, bisous.